Alors, je vais vous donner quelques éléments d'organisation pratique euh, pour euh, euh, venir vraiment sur la, la façon dont on fonctionne. Alors, le truc le plus important qu'on a fait de toute l'histoire d'OpQuest, c'est euh, M. Yann Smallwood qui a fait ça en 2007. Il a créé un salon partagé sur Skype qui est maintenant sur Slack qui s'appelle la machine à café. Et ce truc-là est génial. On se dit quand est-ce qu'on arrive On se dit quand est-ce qu'on part On se dit quand est-ce qu'on va faire les courses On se dit quand est-ce qu'on a un problème On se dit des bêtises. Euh, on... C'est l'endroit où on peut partager. Et finalement, ce truc-là, ça a presque été le, le, le, la colonne vertébrale de, de cette boîte à distance. Euh, je garde la... Fabienne, je garde ta, ta question pour pour après. Euh, des fois, il faut savoir accélérer le temps. Hein. Ça arrive de dire, voilà, il faut que ça sorte. Quoi. Des fois, il faut que ça sorte. Donc, on, on doit aussi être capable de faire ça. Euh, mais la réflexion, c'est quand même le temps long, c'est quand même le projet. Donc, cette machine à café, c'est super important. Euh, c'est super important d'avoir un endroit où on peut se retrouver. Alors, nous, et je vais vous en reparler. En fait, on travaille sur des petits groupes. Et tout ce que je vous dis aujourd'hui est valable pour... Euh, des groupes relativement petits. Je ne sais absolument pas si je serais capable de gérer une entreprise de 40 ou 50 personnes en télétravail. Je ne sais pas. Euh, il faudrait sans doute que je change un certain nombre de choses à mon mode de fonctionnement. En tout cas, voilà, sur des petites tribus, ça marche bien, je vais vous en reparler. Les horaires sont relativement libres. Alors, on aime bien avoir des horaires types, c'est-à-dire savoir que grosso modo... Machin arrive à telle heure, va déjeuner à peu près à telle heure, revient à telle heure, et part à telle heure, et est là tel jour. Et pour chacun, notamment avec les fuseaux horaires, évidemment, on aime bien savoir ça parce qu'on a une idée de la situation normale, euh, c'est-à-dire que grosso modo, là, en ce moment, ben, Mika doit être en train de déjeuner à La Réunion. Et puis, euh, à peu près tous les autres qui sont sur le même fuseau horaire, euh, euh, Paris-GMT, doivent être. Euh, euh, Joignable à peu près. Et s'ils le sont pas, eh ben ils ont prévenu ou on sait que euh, c'est normal. Et euh, lorsqu'ils oublient de prévenir qu'ils sont pas là et qu'on peut pas voir qu'ils sont pas là, eh ben ils se font engueuler. Il y en a un hier euh, à qui j'ai dit euh, « Préviens quand tu pas là ». Voilà. Ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble et de temps en temps, il oublie et je continue à lui dire « Préviens quand tu pas là » parce que sinon mes messages tombent dans l'air, les gens savent pas. Et alors, oui, ça fait des inégalités d'une certaine manière parce qu'on ne sait pas combien de temps vraiment les gens ont travaillé. Euh, on, on va y revenir. Euh, c'est un des arguments euh, utilisés par les gens qui sont plutôt contre le télétravail. On, on verra ce qui se passe quand on travaille en open space. Alors, pour moi, comme je vous disais, c'est faisable en tribu. Et j'aime bien ce principe de la tribu. Moi, personnellement, quand je suis arrivé... Euh, sur une équipe de plus de 10, euh, j'ai commencé à avoir du mal. Euh, et donc, euh, j'aime bien cette idée de bosser à euh, entre entre 3 et 7, huit personnes, 10. Quoi, voilà. Euh, voilà. Alors, on, on en reparle après. Hein. Savoir si le collaborateur est dérangeable pour le travail. Oui, effectivement, ça peut être important de savoir que les gens sont off et il faut faire attention à ça. Alors, euh, pendant, on, a, on a mis en place des salons dédiés dans l'entreprise sur certains sujets euh, parce que la machine à café, sinon, devenait une espèce de machine à, à tout faire où on parlait à la fois boulot, pas boulot, euh, voilà. On a mis en place des salons dédiés et pendant trois ans à peu près, j'ai décidé de, de faire des salons dédiés où n'étaient que les gens concernés. C'est-à-dire que si, par exemple, on avait un salon marketing sales, ben, il n'y avait que les gens qui étaient impliqués dans la vente. Si jamais il y avait un salon sur la technique, il n'y avait que les développeurs. Et en fait, je me suis rendu compte que ma boîte était en train de partir euh, pas bien quoi. C'est-à-dire que euh, les gens commençaient à plus savoir ce qui se passait, l'information commençait à circuler mal, à, à mal circuler, excusez-moi. Euh, et en fait, j'ai décidé que par défaut, tout le monde était, donc tous les gens du groupe, étaient présents sur tous les salons. C'est-à-dire que évidemment vous voyez passer des messages techniques, vous n'êtes pas développeur, euh, c'est ça vous intéresse pas spécialement, mais vous avez l'info dans un coin, vous êtes habitué à pas spécialement la lire, ou en tout cas, ou la lire vraiment très, très vite. Mais vous avez l'info si vous en avez besoin, et surtout, vous voyez ce qui se passe au niveau technique, ce qui permet de faire de la transversalité dans une équipe, c'est-à-dire travailler sur plein de sujets à la fois. Voilà, ça, c'est vraiment super agréable. Pour moi, c'est vital. Je pense que... Pour les, il y a quand même une tendance à former des silos dans les entreprises et Ofquest, c'est un des positionnements spécifiques de la boîte, c'est-à-dire qu'on est vraiment, on tape tant qu'on peut sur les silos et évidemment l'un des enjeux, c'est de ne pas refaire ces silos dans l'entreprise même. Donc voilà, on a décidé de faire en sorte que les salons soient disponibles pour tout le monde. Alors on fait euh, des petites réunions euh, très vite, euh, très rapidement, euh, à deux, à trois, euh, plus rarement à quatre. Euh, là, récemment, on est, parlé, on est passé sur des salons Whereby, mais en fait, on utilisait simplement Skype et ça a très très bien marché pendant plusieurs années. L'une des particularités, qui est un truc que euh, connaissent beaucoup d'entreprises en télétravail, ça fait pas l'unanimité. Récemment, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de... J'ai dit récemment euh, publiquement que nous, on n'utilisait pas la vidéo. Nous, on coupait notre vidéo. Donc, euh, euh, on n'a pas besoin de la vidéo. Moi, je n'ai pas besoin de voir la tête de mes, de mes collègues et, et mes collègues ne manifestent pas une envie folle de voir ma tête pour pouvoir bosser. Ça nous… Ça, alors, ce n'est même pas une question de, de bande passante, c'est juste qu'en en fait, on n'en ressent pas tellement le besoin parce que… On s'est habitué à communiquer. Et c'est quelque chose d'ailleurs que vous connaissez très bien. Enfin, on peut faire des merveilles depuis toujours. On a fait des merveilles en se servant du téléphone. On se dit des choses formidables au téléphone. On se dit, euh, oui, le téléphone, ça peut, ça peut servir à se dire des mots d'amour. Et euh, oui, c'est moins que le contact physique, mais c'est chouette. Euh, de se parler par téléphone, on arrive à se dire, et, et l'audio permet de faire des choses très, très chouettes. Et donc, euh, bon, voilà, récemment, j'ai dit que nous, la vidéo, on, on s'en fichait. et Beaucoup de boîtes qui travaillent en ce qu'on appelle en, en full remote, euh, en, en full remote, euh, ces entreprises ont, ont sont habituées à travailler avec peu de vidéos. Et ces derniers temps, là, notamment pendant le confinement, on a un peu... Euh, on la met de temps en temps, assez curieusement, c'est rigolo, on n'en a pas eu besoin et puis là, on la remet parce que, bah, ça, voilà, c'est sympa. Euh, oui, on se connaît bien, mais voilà, je vous dis, on ne le sent pas comme un prérequis euh, absolu, je ne vous dis pas de ne pas le faire. voilà. Euh, alors, c'est très sympa, hein, voilà, mais je, je voudrais, vous ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est possible mais ça ne doit absolument pas, selon moi, être considéré comme un prérequis pour travailler correctement. Voilà. Ce n'est pas une obligation. Et vous pouvez avoir des gens, par exemple, qui n'ont pas envie qu'on les voit. Euh, vous avez des gens qui n'ont pas envie d'être isolés, vous avez des gens qui n'ont pas envie qu'on les voit, qui n'ont pas envie qu'on voit leur tête, et vous ne devez pas être gêné. Euh, voilà. Puis vous pouvez être aussi amené, être amené à travailler avec des personnes qui sont non-voyantes. Euh, donc, si vous travaillez avec des non-voyants, vous n'êtes pas dans une relation... Dégradé avec une personne non-voyante. Euh, voilà, une personne non-voyante, vous avez une relation complète avec elle, juste avec euh, l'audio. Hein. Je pense que si jamais il y a des personnes non-voyantes qui m'écoutent, elles seront d'accord. Ce n'est pas une sous-relation. C'est, voilà, surtout le matin, effectivement. Donc voilà, cette question de la vidéo, euh, voilà. Alors, très important, nous, on travaille avec euh, beaucoup de livrables, donc on est amené à faire très attention du côté euh, nomenclature, euh, du côté euh, la façon dont, dont on dont on versionne les documents, dont on travaille. Euh, on, on utilise beaucoup les outils partagés. Alors, évidemment, euh, le fait de pouvoir faire... Enfin, euh, tous les outils partagés sont bons à prendre. Lorsque sont arrivés euh, les documents... Euh, bah, au départ, c'est Google qui a proposé ça, mais maintenant, il y a aussi ça chez Office. Et effectivement, pouvoir travailler de manière collaborative, directe, sur des feuilles de calcul, sur... Euh, euh, des, des des livrables euh, bureautiques euh, des livrables ce sont des, des fichiers euh, qu'on va livrer ça peut être un, un document point doc un point euh, xls un point ID, euh, odt euh, une vidéo un son une présentation euh, ça peut être euh, quoi, un fichier HTML, voilà, un livrable. C'est-à-dire vraiment quelque chose. Voilà, c'est quelque chose de très important dans nos métiers. C'est qu'en fait, euh, nos métiers euh, ne, ne vivent que parce qu'on vient livrer quelque chose. Euh, certains d'entre vous travaillent dans des services juridiques, effectivement, bah ça, ils vont produire des éléments. Les livrables, c'est ce qu'on produit en fait. Et, et donc sur ces sociétés immatérielles, on produit des choses. Toi, j'imagine. Fabienne, que tu produis des choses dans ton métier, c'est ça, les livrables. Et évidemment, en télétravail, ce qui est intéressant, je ne sais pas si j'ai répondu à, à la question, euh, en tout cas, ces outils partagés vont nous permettre de produire des choses ensemble. Euh, et c'est absolument génial, ça nous est arrivé euh, euh, à, à la sortie d'une conférence, on peut faire des choses qui sont merveilleuses, à la sortie d'une conférence qui s'appelle Paris Web, j'avais proposé, euh, j'ai ouvert un, un un document euh, partagé, un document bureautique partagé un dimanche après-midi pour travailler sur les bonnes pratiques pour les, les conférences, pour les organisateurs de conférences. Et on s'est retrouvé à 70 en simultané à travailler sur le même document bureautique. On voyait le truc bouger ensemble et ça c'est incroyable et c'est des choses que vous ne pouvez pas faire en... quand tout le monde est rassemblé en fait. C'est assez euh, étonnant. Euh, donc, voilà. Récemment, on a basculé sur un logiciel de partage d'email euh, qui s'appelle Front. Ça a passablement changé l'organisation de la boîte. C'est euh, voilà, Quand un mail arrive, on discute, on peut échanger sur ce mail, on peut se l'assigner, se le passer. Voilà, ça s'appelle Front App. Euh, C'est assez redoutable. Évidemment, on partage les fichiers sur le principe de l'intranet et tout.